Salut Vince. bon euh, juste pour, euh, pour vous prévenir, il euh, y a un site là qui, euh, qui tourne là depuis un petit moment maintenant euh, qui vous propose 100 dollars à l'ouverture d'un compte euh, qui euh, ces 100 dollars euh, si vous faites euh, la manipulation et l'utilisation de la plateforme euh, est censé vous rapporter 1000 dollars en à peu près 150 jours voilà donc euh, juste pour vous prévenir que cette euh, société est une arnaque c'est non seulement c'est une arnaque mais en plus de ça il euh, y, a, y a des gens qui, qui, qui mettent de l'argent dedans donc vous avez la possibilité de, de comment dire de, de l'utiliser en gratuit avec les 100 dollars offre pour l'ouverture d'un compte mais vous avez aussi la, la possibilité d'investir et de mettre de l'argent dessus euh, pour que ça vous rapporte plus vite donc on reste dans le domaine de la crypto monnaie euh, par contre euh, donc le nom de, de cette société c'est crypto Hedge. crypto Edge. voilà donc à éviter à bannir à surtout ne pas aller j'ai fait un test pendant plusieurs mois euh, pendant plusieurs mois et bien écoute euh, écoutez donc le résultat des courses euh, non seulement ça, ça fonctionne hein, euh, c'est à dire qu'au début ça fonctionne vous voyez les sous qui commencent à, à se rajouter et puis à un moment donné euh, il décide euh, je sais pas qu'est ce qui fait que euh, ils vont remettre tout à zéro donc là j'étais arrivé à euh, j'étais à peu près à 600 600 dollars de gains euh, alors bien sûr, vous pouvez pas, euh, c'est qu'à partir de 1000 dollars que vous pouvez accéder, vous pouvez récupérer votre, votre monnaie, donc, euh, donc moi je ne pouvais pas, hein, parce que je n'avais pas encore atteint ce, ce niveau, mais euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, surtout, surtout à éviter, crypto-hudge, je vous le répète, je vous mets le lien en description, euh, je vous mets des informations là-dessus, donc euh, c'est bien euh, un Ponzi donc à éviter, ne restez pas là, surtout, surtout, ne restez pas là-dedans. Euh, Barrez-vous au plus rapide. Voilà, je vous ferai peut-être euh, d'autres vidéos sur les euh, arnaques à éviter parce que tant qu'on peut mettre. Euh, enfin, en tout cas, tant que je peux vous éviter de mettre les pieds là où il ne faut pas, hein, c'est toujours euh, ça de, de gagner. Merci, à bientôt, bye